Ça fait un jour je faisait l'évangélisation, j'ai raconté un pasteur. J'ai dit bien un pasteur. Il m'a dit pasteur, je suis pasteur. Le pasteur, il était devant un pasteur malheureux. Un bouteille de whisky à côté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et frère Amigo. Que Dieu te bénisse. Vous savez, je, je pense trop quand je vois ce frère. Oh viens, s'il te plaît. Je vais regarder quelque chose. Viens, viens, viens, viens, viens. viens. Le diable est mauvais. Vous savez, frère. Ah. Frère, c'était quoi les noms de ce whisky-là C'était quoi encore Jack Jack, Jack. Jack Jack quoi Jack Daniel. Jack Daniel. Oui, quand bien. Frère, lorsque je partais chez eux. Voilà pourquoi être un pasteur, frère. C'est pas parce que tu as beaucoup de peste. Hein. Non. Être un pasteur, il faut que le Seigneur t'appelle. Parce qu'il y a des choses, frère J'ai rentré chez eux. La porte. Quand je fais comme ça, avant que je puisse voir les ordinateurs, je vois déjà la bouteille de whisky. Mais ça peut te tuer, frère. Whisky. Là, il va commencer à prendre ça. Et il était tiens. Ah non, frère. Si quelqu'un, si quelqu'un est converti de vrai, les frères sont là. Est-ce que tu peux dire ah Et je pensais qu'excusez-moi, je pensais qu'il n'était pas intelligent. Un jour, on parlait. on parlait sur, sur, sur le message. Papa, papa, papa. J'envoie en français, il me répond. J'envoie en français, il me répond. Il, répond. Il, répond. Oh, il écrit bien. J'envoie, il me répond. Oh, écrit, il écrit bien. Mais il ne prend pas sur l'ordinateur. J'ai envoyé encore un vrai autre message. Il a écrit vraiment trop long. Oh, j'ai dit, mais non, mais c'est vrai, il est intelligent. Juste, parce qu'il prenait trop de whisky. Quand je les regarde, je vois que c'est qu'il Amen. Amen. Amen. Amen. amen. parler de par amigo. Des mon frère que j'aime beaucoup. Gloire à Dieu, il est en bonne santé. Parce que regarde, regarde, regarde mon santé Regarde son santé lui. Quand tu prends trop de whisky, ça te fait quoi Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand j'entre je les samedis, lui, il vient moins 5 ou moins 10. Il commence déjà à diriger la prière. Mais qui t'a montré? Il est poussé, poussé, poussé, poussé par l'esprit. Amen.